Soit P, le prix du plat, et B, le prix d'une boisson. On sait que le plat plus la boisson valent 11 boyards. Et nous savons que le plat vaut une boisson plus 10 boyards. Cela veut dire, en remplaçant P par B plus 10, ça veut dire que B plus 10 plus B égale 11, donc 2B plus 10 égale 11, donc 2B égale 1, donc B égale 0,5.